Crappy Simulator Et salut tout le monde, c'est Coxwing et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Sur Crappy Simulator Comme dans l'intro Alors, euh, donc c'est un jeu de... qui fait peur créé par Nico, donc sa euh, chaîne sera la daily réception. Tout y est, c'est parti Alors euh, oui, c'est un jeu euh, que voilà quoi. Alors je sais déjà qu'est-ce qu'on va faire au début, hein, donc, euh, mais bon, après le reste je connais pas du tout. Hein. Parce que j'ai en fait euh, eu un petit bug euh, au recording. qu'il est méchant lui ah non en fait de loin on dirait qu'il est méchant juste si un petit mec avec des beaux yeux salut toi même s'il mange une cervelle qu'est-ce qu'il faut faire Mais rien, hein il a rien. Qu'est-ce qu'il faut faire Moi bon, Je vais aller tout près. Tu fais rien <rire> Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ouais. Ah. Hello. Hop ah, putain. Cou vite ce petit con. Tourner dans leur cinq pièce. Ah! Ah merde! Oh bah ben, il presse la porte maintenant. Comme oh, cette porte, putain. Du spam de clé, là. Mais what the fuck, c'est quoi ce jeu Bon bah, euh, <rire> je reviens à cet endroit là. Excusez-moi. Re les amis. On rouvre cette porte. On dirait qu'il est pas méchant en fait le mec. C'est tout Ok. Je dis pas mais... Euh... Non. Qu'est-ce qu'il faut faire Ah il y a une longue Oh putain! Oh, j'ai eu des frissons là! Ah, ok, tu le tues après. Putain, j'ai pas demandé de me foutre des frissons! Mais c'est sale le but à la fois! Ok. Regardez-moi si mes. J'ai pas peur ça, C'est hein. what the fuck? Désolé mais c'est encore les mêmes photos qu'au début. Je ne sais pas ce qui se passe. Je mets une salle Il va y aura des screamers, des screamers, des screamers. Oui bien sûr merci. Et là, je dis rien parce que je suis concentrée. Et là, en fait, au moment tu as fermé tout et tu retombes sur tes pas. Il y a un méchant. Mais arrête, il n'y a plus personne. Et euh, si vous, vous rendez pas compte, mais si vous connaissez Nico, hein, le youtubeur, vous pouvez vous rendre compte que c'est lui qui a fait les paroles. En fait, je me demande si on devait garder le couteau, sinon tu m'as le perd le couteau. Mais qu'est-ce que tu Mais il y a des trucs partout quoi Je, tue, je te tue... Tout à l'heure là Je te pas me clique Bon j'espère que vous écoutez le son parce qu'en fait au début euh... <rire> j'ai un petit... Mais qu'est-ce qu'il y a des... Le mec partout et on ouvre la porte je suis long ah quoi Toi oh putain alors plus je le savais à la fin donc ça c'est une, vraiment une petite courte vidéo enfin je trouve qu'il a super bien fait ça donc euh, il fait ça un peu euh, tout le temps bon je suis content et euh, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc tout est dans la description je vous aime ciao